Alors, comment ça nous est venu de faire un drive à Truskem En ce moment, c'est un peu particulier, c'est la trêve automnale, comme j'aime à dire. Et on a décidé de travailler à Truskem, on a décidé d'être tous là, on est dans une super dynamique, on est super content d'avancer, de, de remettre à plat les projets, l'organisation. On voudrait mettre en place la sociocratie aussi, vaste projet. Et puis parmi tout ça, euh, bah, le jeudi, euh, le lendemain de l'annonce, on s'est dit, euh, faisons un drive. On y avait pensé pendant le premier confinement, on n'était pas trop près. On y a pensé euh, même euh, pendant, euh, pendant toute une période où on faisait de la vente. Et euh, cumuler la vente en direct, euh, que les usagers puissent venir euh, sur place et le drive, ça nous paraissait difficile à gérer. Euh, le confinement est arrivé, il faut dire le gros mot, euh, c'est arrivé et pour nous c'est finalement une opportunité de, euh, de mettre en place ce projet-là. On a commencé euh, le mardi, le mardi 3, euh, et puis on a mis tout de suite, euh, l'équipe à euh, carburé et a mis en ligne une centaine d'objets euh, tout de suite. Comment marche le drive de Truskem Ben Tout simplement sur internet, euh, des, plein d'objets, de photos d'objets avec leur descriptif est et mis en ligne et puis vous n'avez plus qu'à aller chercher, fouiller, comme euh, à la place de venir fouiller euh, dans nos locaux, ben, vous fouillez sur, euh, sur le net et puis après un, un petit envoi de message à à Erveline et puis au euh, appel téléphonique. et On prend un rendez-vous et euh, comme vous avez la, le, la possibilité de vous déplacer pour venir chercher une commande, vous venez au 233 route d'Erosportin, notre dépôt, pour venir chercher cette commande. Euh, malheureusement, en ce moment, bah, on ne peut pas prendre d'apport euh, à notre dépôt parce que ça fait euh, trop de personnes physiques euh, au même endroit et on s'est dit que euh, bah, pendant qu'il n'y avait pas d'apport, ça nous laisse le temps aussi de pouvoir faire ce drive. On a pris euh, collégialement euh, l'idée de faire, préparer un petit peu Noël euh, avec euh, les, des jouets, bon, beaucoup de jeux de société sont mis en ligne, les déco de Noël aussi, les sapins de Noël, euh, il en reste encore, et puis euh, des meubles. Euh, des meubles pour euh, qui sont en bon état que vous pouvez utiliser tout de suite ou des meubles pour relooker euh, puisque pendant ces temps euh agité ou certains ont plus de temps à la maison pour pouvoir bricoler donc c'est la bonne occasion de venir chercher un petit meuble rigolo et puis euh, on va essayer de mettre des livres, on va essayer de mettre de l'électroménager et tous les jours on met des nouvelles choses donc il faut regarder tous les jours sur internet. Alors pour nous trouver, c'est sur notre page Facebook Truskem la ressource qui rit ou le arrobase ressourcerie.quimper. Euh, il y a un onglet boutique où vous trouverez tous les différents euh, objets mis en vente. Euh, par ce biais là, vous pouvez nous envoyer des messages donc un message privé avec l'objet que vous souhaitez réserver ou nous contacter au 02 29 20 96 76 pour qu'on puisse programmer ensemble d'un rendez-vous et pouvoir effectuer le retrait de l'objet à notre dépôt au 233 Route de Rossborda à Quimper. Et puis, quelque chose de fondamental pour nous aussi, c'est garder le lien avec les bénévoles. Et pour ça, eh ben, ils étaient super partants pour confectionner chez eux des kits zéro déchet ou euh, des décorations de Noël, comme des photophores euh, ou des cadres, euh, des chemins de table euh, pour, euh, pour ces moments euh, qu'on se veut festifs. Et on les mettra en ligne aussi euh, bah, par le biais du drive. Ayez l'œil